Non, désolé, je suis déjà au max avec le zoom quatre fois, et puis il faudra un peu graisser où il est le, le trépied parce que pas très fluide. Désolé, bon marché, c'est que moyen. Voilà, je vous montre sans arrêt ces rizières. Bon, je trouve que c'est les dernières de One. Donc, euh, allez, pour la postérité, pour, pour l'historique, on va revenir l'année prochaine. Il doit deux ans, puis il manquera des morceaux. Voilà, à la suite. Hein. On va s'approcher hein, quand même.